Monsieur Alain Jules, spécialiste de l'Afrique et socialiste également des questions internationales, comment euh, euh, commentez-vous les récents événements euh, relatifs à la Syrie, très particulièrement ce déplacement euh, du président Assad euh, dans la région à population euh, chrétienne de Maloula Oui, euh, justement, c'est déjà la preuve que la Syrie reste euh, finalement. Au, au, au, dans cette zone-là, le, le, le seul pays arabe. Euh, qui est euh, on va dire euh, où le pluviennisme est réel, c'est-à-dire que les chrétiens sont là, euh, les chiites sont là, euh, les sunnites sont là, euh, donc vraiment le seul pays laïque hein, euh, qui reste encore dans cette zone-là. Et euh, pour rappel, avant ce séjour à Maloula de 2014, le président en Assad fait s'est toujours rendu à Maloula. Il, il, il est allé à Maloula avec euh, le président Carter. Il est allé à Maloula avec euh, euh, le président euh, le Feu, le président Hugo Chavez. Donc, il est tout le temps allé à Maloula montrer cette richesse-là, et, et, parce qu'il faut, il faut que les gens sachent que Maloula reste le, la seule ville au monde où on parle encore la langue de Jésus, que Jésus parlait. Donc, il y a cette force-là. Et quand on voit les destructions qu'il y a eu euh, dans, dans, dans, dans cette partie de, de la Syrie, avec tout ce qui de syrie Monastères, etc. C'est vraiment triste. Et je crois que euh, euh, aller euh, le jour de Pâques, justement, là-bas, remercier les Syriens pour leur force l'armée arabe syrienne, etc. C'est une preuve que, effectivement, l'armée arabe syrienne est en train de reprendre du terrain. D'où des attaques illogiques qui arrivent. C'est-à-dire qu'il y a eu la falsification de, de, des attaques chimiques euh, déjà euh, euh, près de Damas. Et, et maintenant, comme par hasard, il y a de nouvelles attaques. Ça. Les États-Unis exigent une enquête urgente euh, parce que les rebelles, comme ils les appellent, c'est-à-dire en fait bande de terroristes, euh, disent que oui, ils ont été victimes d'une attaque au gaz toxique. Encore une fois, rebelote. Euh, je crois que c'est dans la, la ville de Far Zeta, où euh, ils accusent euh, d'avoir été attaqués au gaz toxique. On comprend tout de suite que c'est la défaite. Ils sont en train de fuir. Euh, les, les, les journalistes français qui ont été libérés libérés simplement parce que l'armée arabe-syrienne fait pression sur ces groupes-là et automatiquement, les, ils ne tiennent plus, ils sont en fuite, ils sont dépendants partout, à Homs euh, et même au nord de la Syrie et voilà, les, les résultats et pour essayer de masquer leur défaite, parce qu'il y a une défaite quand même internationale sur le sujet syrien, c'est-à-dire que les états unis la France, la Grande-Bretagne soutiennent -à -dire, ces terroristes c'est-à-dire des gens armés ils veulent prendre le pouvoir par la force en Syrie et donc ils les protègent tout le temps. En rien. Euh, les djihadistes français, ils, ils sont poursuivis nulle part. Euh, on sait très bien aujourd'hui que ces otages français étaient avaient des géoliers qui étaient des Français ou des Belges. Donc c'est que dire ce sont les médias euh, occidentaux qui alimentent le terrorisme en Syrie. Mais ces gens ont le toupet d'accuser les bosquets et les prédicateurs de faire le diable alors que c'est eux les premiers ils sont plus suivis que que, que nous autres et par conséquent je crois que il y a une telle falsification euh, encore avec euh, ces affaires de gaz toxique etc parce que ces gens savent que l'armée a retiré la train de reprendre le, le terrain c'est à dire que le président Bachar al-Assad et en allant à Maloula où ils, ils ont fait la fête hein, euh, les, les rebelles ont pris Maloula etc comme il disait dans, dans, dans les médias la présence justement euh, à Maloula Pas, ils n'arrivent pas à déstabiliser ce pays-là, malgré l'argent euh, du Qatar, malgré l'argent de l'Arabie Saoudite, etc. Mais voilà. eh c'est juste, s'agissant de ce déplacement à Maloula, euh, les réactions que des rebelles étaient euh, fort bien intéressantes. Il disait que voilà, les photos euh, montrées chez le président Assad étaient, étaient des photos euh, truquées. Oui, oui, bien sûr. oui, bien sûr. On sait très bien euh, qu'ils sont obligés de jouer de la surenchère. On a vu des bains de foule, euh, les gens, je, je ne sais pas, même Photoshop ne peut pas faire des photos aussi aussi aussi aussi nettes. On a vu comment la foule était enthousiaste, on a vu les femmes pleurer, on a vu des des des, des gens des gens brandir les mains de, de, de joie parce qu'ils avaient vu euh, euh, euh, euh, le président Assad sur place. Donc voilà, la télévision y était, les images de la télévision étaient aussi truquées. Ils vont dans les médias français, comme vous voyez, les coupures et tout, on montre juste deux, trois photos, euh, sans trop de commentaires, euh, etc. On comprend que ces gens-là sont dans le mensonge perpétuel, la propagande malsaine. Quand ils sont contre vous, c'est malheureux. C'est-à-dire que ces gens usent essentiellement et uniquement du mensonge pour justifier leurs actions. Malheureusement, ils ont échoué en Syrie. Ils ont échoué en Syrie. Et maintenant, on est en train de développer notre système, on dit « oui, voilà ». Il va prendre Homs et donc euh, euh, l'attaquer, où, bien évidemment, on ne l'annonce pas comme ça, mais les, les, les terroristes sont en échec total après leur attaque surprise. Et la zone de Dabas, et puis avec la frontière libanaise, on dit oui, voilà, ils il vont reprendre ces zones-là pour juste gouverner cette zone-là parce qu'ils préparent la, la sécession du pays. On ne parle pas d'Alep, où l'armée arabe l'armée de vol de victoire en victoire. On ne parle pas de cette offensive d'or parce que tous ces gens-là, pourquoi ils ont libéré les otages français euh, ben Parce qu'il y a une pression. Ils sont obligés de fuir qui en Turquie, qui, je ne sais où. Et voilà la réalité du terrain. Et laissez-moi vous dire que d'ici fin 2014, d'après euh, le renseignement, ils n'auront plus un endroit où pouvoir mettre les pieds. Ces, ces terroristes-là, malgré l'armement américain, malgré l'argent du Qatar, etc., donc voilà, Donc, euh, on, on ne peut que rire quand on les voit euh, chercher à, à, à, à démentir, c'est-à-dire le courage fait homme par Bachar al assad cest c'est-à-dire se déplacer en pleine guerre, on va dire, hein, à Maloula. Ils ne comprennent pas, mais c'est simplement parce que euh, et, euh, le, le, le président syrien a une armée très fidèle, qui est composée justement de la plupart de sunnites, hein. il, faut, il faut toujours le préciser, parce que les gens ont tendance à dire qu'il y a une guerre confessionnelle entre les chiites et les sunnites, en Syrie, ce qui est un gros, gros mensonge quand on regarde les effectifs de l'armée arabe syrienne. Donc, bon, il faut laisser cette opposition qui passe son temps à brailler, qui passe son temps à vivre dans des hôtels à Ankara, à Paris ou à Doha. Mais ils servent à quoi Les Syriens ne les connaissent pas. Qu'ils aillent donc en Syrie, participer à l'élection présidentielle, on saura s'ils sont, sont vraiment connus ou s'ils sont de vrais démocrates et demander à leurs leur, leur, leur djihadistes d'arrêter de faire euh, tonner les armes c'est tout, et s'asseoir autour d'une table pour qu'il y ait une vraie démocratie en Syrie, au lieu toujours de, de nous sortir le même refrain, le temps éternel refrain, ah, ça doit partir. Il, il, il part pour laisser la place à qui Donc voilà, c'est autant de choses qui font rire. Monsieur Teju, une dernière, dernière question s'agissant de, euh, des armes chimiques qui, ont, qui viennent faire, euh, de refaire à surface. Le président français dit avoir euh, disposer des éléments, pas de preuves pour les montrer. Oui, justement, ça fait rire. C'est-à-dire que la France qui était à l'avant-garde, de qui avait envoyé des journalistes du monde, euh, des espèces de, de, de journaleux on va dire, plutôt espions qui ne servent absolument à rien. Alors, justement, le président l'a dit, oui, j'ai des preuves claires que le régime d'Assad Il pas de preuves claires. Et donc, mais les États-Unis exigent déjà une enquête urgente. Et donc, on comprend tout de suite que ces gens, ils, ils, ils tentent encore une fois de fabriquer des preuves comme ils l'ont fait, mais ça n'a pas marché, pour disqualifier euh, euh, le président Assad. Comment voulez-vous que vous gagnez une guerre et derrière vous utilisez des armes chimiques ou des gaz toxiques C'est complètement faux je crois qu'ils ont parlé de gaz, du de, de, de chlore, etc., utilisé. Mais quel est l'intérêt de l'utiliser, euh, justement, à Zeta euh On dit que c'est une attaque d'hélicoptère. J'ai vu ça, je me suis dit, mais vous me rendez compte de raconter une histoire comme celle-là parce que, soi-disant, c'est une base des rebelles, etc. Je crois que c'est complètement… Ça, ça fait rire parce que ces gens sont des bandages, ils sont en train de fuir. C'est la guerre, c'est la guerre. Hein. Euh, alors, euh, si euh, le pouvoir syrien a des hélicoptères, euh, ils vont utiliser ces hélicoptères pour déloger ces gens-là qui passent leur temps à tuer des Syriens. Euh, donc voilà, une espèce d'international so euh, euh, terroriste. Hein, euh, il y a des, des gens, des Ouzbeks, euh, euh, des, des Tunisiens, euh, euh, euh, des, des, euh, bref, euh, du, tout. C'est une internationale terroriste. C'est simplement ça. C'est-à-dire qu'ils viennent du monde entier essayer de, de, de déstabiliser un régime, essayer d'installer une espèce de, de régime, je ne sais pas, d'un autre âge. Non, franchement, je crois qu'il faut que les, les Français, je veux dire les Occidentaux, reviennent à de bons sentiments pour que la Syrie fasse sa démocratie dans le calme, qu'il fasse cesser les armes et ces gens peuvent le faire, mais ils ne veulent pas le faire et continuent euh, d'armer euh, ces gens qu'ils appellent rebelles. Mais que revendiquent ils Qu'est-ce qu'en français, Peut-il aller revendiquer en Syrie Expliquez-moi, qu'est-ce qu'un Belge peut aller revendiquer en Syrie Je cherche une explication. Et vous comprendrez que finalement, il n'y a pas au centre de ces soi-disant rebelles de vrais Syriens. Parce que euh, euh, euh, leurs fameuses armées n'existent plus sur le terrain. Voilà, donc ce sont autant de réalités qui prouvent que la Syrie est victime d'une attaque externe des pays occidentaux. Simplement.